Bonjour, on va regarder comment examiner le déroulement euh, pas à pas, ou instruction par instruction, euh, d'une fonction. Donc là, on a une fonction qui s'appelle max2, qui prend deux nombres à virgule en entrée, et qui nous donne comme résultat un nombre à virgule. Euh, donc Et le plus grand de ces deux nombres à virgule. Ici, dans notre fonction main, donc notre principale exécution de notre programme, on a un premier, un premier appel à la fonction max et un deuxième appel à la fonction max. Donc là, nous, on a envie de comprendre peu à peu quelle instruction est exécutée et dans quel ordre. Donc, on va commencer par faire un run pour voir ce que ça donne. Donc, notre programme il fournit comme résultat 1,4, 1,4, donc c'est le, le maximum des deux, puis après 2,5. Alors, ok, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder. On a dit pas à pas. Donc, on va passer en mode debug. Pour euh, voir euh, ce, que, euh, ce que ça nous donne. Alors en mode debug, euh, on peut faire un run hein, et donc ça nous exécute notre programme. On a bien 1.4 comme résultat et 2.5. Donc on va poser des points d'arrêt. Nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir un point d'arrêt en ligne 16 euh, pour, euh, pour voir ce qui se passe et un autre point d'arrêt en ligne 17. On va se dire euh, voilà, donc on va. Poser un point d'arrêt, on va dire voilà, en ligne 16 je rajoute un point d'arrêt et en ligne 17 je rajoute un deuxième point d'arrêt. Maintenant quand on lance le programme donc il s'arrête donc à la ligne 16, elle n'est pas encore exécutée cette euh, ligne 16 et euh, donc il attend nos instructions. Donc là on va dire euh, qu'on va exécuter cette instruction, donc on va next pour euh, avoir la prochaine instruction. Et donc là il nous affiche début, donc le résultat, et euh, donc on a toujours un point 4. Alors là, le souci, c'est que on est passé de là à là, sans voir ce qui se passe à l'intérieur euh, de notre, euh, de notre euh, fonction. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe à l'intérieur de cette fonction-là. Donc on va rajouter un point d'arrêt à l'intérieur de cette fonction pour obliger le débuggeur à euh, s'arrêter. Comme ça, on va pouvoir ce qui se, constater ce qui se passe un peu dans, dans cette fonction-là. Par exemple, en ligne 6, on va rajouter... Euh, un point d'arrêt donc je rajoute un point d'arrêt là on a une exécution euh, donc qui est en cours bah, on peut faire euh, continue pour dire on continue notre exécution et là comme à présent on a mis un point d'arrêt euh, en ligne 6 quand on a essayé d'effectuer euh, cette, euh, cette ligne -là, là cette instruction là on a fait un appel à max2 et là le débuggeur s'est arrêté parce que on est à l'intérieur de, de cette fonction. Alors là notre point d'arrêt donc on est donc il est lié on est dans le fichier main.c à la ligne 6 les arguments qui sont donnés en entrée c'est A qui vaut 2.5 et B qui vaut 0,3 Là, on voit qu'il y a un problème d'arrondi et la future instruction qui va être exécutée c'est est-ce que A il est supérieur à B donc pour exécuter cette instruction là on est en train d'exécuter le contenu de notre fonction donc on va faire un next pour avancer d'un pas on se retrouve donc à avoir fait cette comparaison comme A est plus grand que B on se retrouve à exécuter la ligne numéro 7 de notre programme donc qui est résultat égal à A donc on va faire un next, et donc l'instruction suivante, donc ça va être euh, de retourner euh, le résultat, euh, la valeur du résultat. Donc notre fonction max2 va avoir pour, euh, pour résultat, va avoir pour valeur, le contenu de la variable résultat, c'est-à-dire euh, la valeur euh, donc de, de a. Donc là on fait next pour, euh, pour continuer. Donc on arrive sur la fin de la fonction, on refait next, et on se retrouve sur euh, la dernière instruction qui est ici. Donc on peut constater que euh, l'affichage fin, fin vient d'avoir lieu. Donc on a réussi à, euh, à, à exécuter peu à peu euh, notre programme et, euh, et à voir ce qui se passait dans la, dans la fonction max2. Alors on va faire un continue pour dire de finir le programme, donc il se termine euh, correctement. Alors, après, si j'ai envie d'enlever, de rajouter des, euh, des points d'arrêt, donc on peut utiliser l'instruction qui s'appelle « break. Et on voit que dans mon programme, j'ai trois points d'arrêt. Le premier point d'arrêt, il a été posé à la ligne 16 du fichier « main.c ». Ensuite, ligne 17 du fichier « main.c » et ensuite à la ligne 6 du fichier main.c. Et ici, il y a aussi une information qui est intéressante, c'est que là on est dans la fonction main, dans la fonction main, et là on est dans la fonction max2. Alors admettons que j'ai envie de conserver uniquement ce euh, dernier euh, point d'arrêt, donc je vais dire que je supprime un point d'arrêt, donc le point d'arrêt numéro 1, je vais dire que je supprime le point d'arrêt numéro 2, hein, donc on, les points d'arrêt on les référence par leur numéro et pas par les numéros de ligne, hein. voilà, après, je peux regarder un petit peu combien il me reste de points d'arrêt. Donc il m'en reste plus qu'un qui est euh, situé en ligne 6. Donc là, on va redémarrer notre programme et voir euh, ce que ça donne. Donc là notre programme, il s'arrête euh, au niveau de la ligne 6 à l'intérieur euh, de notre fonction max2. Donc il s'arrête une première fois parce qu'on a fait un appel ici. Donc on va dire à notre programme de continuer et notre programme continue et il s'arrête une deuxième fois au même endroit. Alors Entre deux, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il y a l'instruction qui contient le début qui a pu être exécutée euh, entièrement puisque le premier appel à Max2 a donné un résultat qui a été affiché. C'est ce qu'on constate ici. Et le deuxième à Max2 euh, n'est pas encore euh, terminé. Il est en cours d'exécution. Donc Pour exécuter cette instruction-là, on se retrouve à ce niveau-là dans la fonction euh, Max2. Donc là, on va... Faire un continue pour terminer euh, tranquillement euh, notre programme. Donc, arrivé à ce stade, euh, on a regardé euh, comment se passait le déroulement de ce, de ce programme. On a pu regarder chacune des instructions. Alors, pour faire tout ça, on a utilisé des, les instructions du debugger GDB. Donc, le run pour lancer un programme next, on passe à l'instruction suivante continue, c'est quand on notre programme il a arrêté sur un point d'arrêt qu'on veut reprendre ah oui, il y a aussi le printv qu'on n'a pas utilisé qui permet d'avoir la valeur d'une variable donc on va y retourner on refait un run et quand on s'arrête à cet endroit là on peut dire, voilà, les variables j'ai mon a, mon b bah je peux regarder la valeur du a donc c'est 1.2 avec un, une erreur d'arrondi je peux regarder la valeur du B donc, que j'ai euh, ici et j'ai aussi une autre variable qui est ici, c'est la variable résultat donc je peux regarder la valeur de, du résultat donc le résultat il vaut 0 à ce stade là et euh, on va voir ce que ça donne quand on est un petit peu plus loin donc on fait un next le résultat va prendre normalement la valeur B donc on va refaire un next et on regarde ce que ça nous donne. Donc là, avant d'exécuter le return résultat, qu'est-ce que j'ai dans la variable résultat Donc on va regarder avec le debugger. Donc c'est la valeur 1, 4. Donc là on a un souci d'arrondi, mais donc on a bien notre valeur 4 qui a été déposée dans la variable, dans la valeur, dans la variable excusez-moi, résultat. Donc là, un continue pour finir notre exécution. Donc comme tout à l'heure, on retombe sur cet appel là. Donc, on a bien le print qui nous permet d'afficher le contenu de variable, ça peut être utilisé à tout moment. Pour placer un point d'arrêt, on précise le numéro de la ligne. Info break nous permet d'avoir la liste des points d'arrêt. Et quand on veut supprimer un point d'arrêt, on, on, on précise le numéro du point d'arrêt hein, et non pas euh, la ligne. Donc, sur ce, on a regardé euh, sous toutes les coutures euh, notre programme. Euh, euh, qui permet de calculer le maximum de deux nombres. Donc, euh, bah, je vous dis merci pour votre attention. Et à bientôt. Au revoir.